ma pleure il est bien déçu un voleur lui a pris son dieu le joueur rêvé n'a pas eu et le voyou bien entendu le bandit s'élargit Sur les bancs de l'école observer à grand que pour exister dans la cour, tout se décide à le Pas de marque sur ses vêtements. Il ne peut faire pas par l'argent, ébloui par l'argent, plus vieux Thomas va au travail, serré traité comme du bétail, il rêve de pouvoir. Les gens Enchaînés par l'argent Dans ce monde où le gris sévit Thomas rêve de bleu dans sa vie Il cherche une âme sans paravent C'est pas l'argent C'est gratuit Infini Oh non c'est pas l'argent C'est pas l'argent, ça mérite.